J'en ai marre Tout allait pour le mieux, mais et malheureusement, il y a eu un petit couac. Hello, bonjour à tous, bienvenue sur off to bliss Alors cette semaine, j'avais envie d'une petite vidéo pour vous expliquer bah, la situation ici euh, à Manille. Nous sommes le 15 juin 2020 et aujourd'hui, ça fait trois mois que nous sommes en confinement. Je pense que nous avons battu le record de Wuhan en Chine qui était de, je pense, 84 jours. Donc nous avons un confinement plus long que, que la Chine. Euh, donc ça commence à faire un petit peu long maintenant. Je voulais faire cette vidéo parce qu'on a quand même pas mal de personnes qui, qui, qui se posent des questions sur la situation ici, qui se demandent comment elle évolue. Et donc je vais essayer de faire un petit peu le point avec vous aujourd'hui. Euh, J'ai parfois l'impression que nos vlogs ressemblent aux émissions d'Arte. Arte fait des émissions comme ça où des gens à travers le monde racontent leur expérience dans différents pays euh, et racontent leur, leur vécu de la crise du, du Covid. Arte, si vous voulez acheter nos vidéos, pas de soucis. Mais voilà. Alors vous voyez, le, le, le soleil est revenu sur Mani. On a eu quelques épisodes euh, euh, pluvieux. Euh, et même un petit ouragan il y a quelques semaines. Il faut savoir qu'ici, la saison des pluies commence, donc l'été est officiellement terminé aux Philippines, ce qu'ils appellent l'été, c'est-à-dire la période sèche. Et là, on rentre dans la période humide qui va durer pendant un certain temps. Alors, euh, quelle est la situation aujourd'hui le 15 juin je vous rappelle que nous sommes en confinement ici depuis le 15 mars 2020. J'avais déjà fait deux vidéos précédemment pour expliquer comment se passait le confinement ici à Manige. Je vous invite à aller voir si vous ne les avez pas encore vues. Elles s'affichent normalement ici. Le lien s'affiche ici. Alors depuis le 15 mars, donc, on est en confinement. Et en fait, il y a différents niveaux de confinement aux Philippines. Je n'en avais pas encore vraiment parlé. Euh, et donc je vous explique. Donc le 15 mars, nous étions en ICQ, Donc C'est le niveau le plus fort au niveau du confinement. Euh, Qu'est-ce que c'est le ECQ euh, bah Tout simplement, euh, bah tout est fermé. Les magasins d'alimentation et les pharmacies sont ouvertes. C'était la situation que j'avais décrite dans les deux vlogs précédents. En ICQ, il y a très peu d'activité économique puisque toutes les entreprises étaient fermées. Euh, la construction, etc. Donc tout, est, tout était euh, à l'arrêt. La, la ICQ euh, a duré euh, jusque le 15 mai. Donc on a fait deux mois en confinement complet et total ici à Manille. Depuis le 15 mai, il y a eu deux autres euh, étapes, si je puis dire, dans le confinement. Entre le 15 mai et le 1er juin, nous étions en modified ICQ. Donc c'est une ICQ euh, un peu plus euh, relaxe, on va dire, même si c'est très relatif. Ça veut dire que les personnes peuvent commencer à retravailler dans certains secteurs avec des limitations quand même au niveau des, du, du nombre de personnes dans les différentes entreprises. Les malls commençaient tout doucement à rouvrir, certains magasins rouvraient et s'adaptaient aux nouvelles normes de sécurité, et aux nouvelles normes sanitaires. Avec d'ailleurs, dans certains malls, des mesures de sécurité sanitaire assez euh, enfin impressionnantes. Moi, j'avais jamais vu ça. Vous allez voir ça en images, notamment une cabine de désinfection. Donc ça permettait aux entreprises, aux centres commerciaux de s'adapter à ce qu'ils appellent ici la nouvelle norme, la nouvelle vie post-épidémie. Et donc le 1er juin, à nouveau, nouvelle phase, on rentre alors en DCQ. Donc DCQ c'est le troisième stade au niveau du confinement. Là on sent que depuis le 1er juin que les choses évoluent rapidement. Et d'ailleurs vous pouvez le voir, je vais vous montrer au niveau de la circulation automobile, Là, il est 8h du matin, enfin 8h30, et, demie, et les, euh, la circulation est redevenue euh, très dense sur les grands axes euh, ici à, à Manille. Et vous avez peut-être remarqué, il y a eu des petits changements ils ont quand même aménagé une bande spéciale pour les, les bus, pour acheminer les travailleurs. Donc, il y a eu des petits aménagements, et il y a même des évolutions positives pour la mobilité ici, puisqu'ils envisagent même de créer des pistes cyclables. Euh, ce qui était complètement improbable ici, parce que c'est vraiment la situation ici à Manille, c'est ah, voiture, voiture, voiture. Bah, là ils sont en train de penser à peut-être faire des pistes cyclables pour les, euh, pour les, les personnes, donc ça c'est pas mal. Voilà, hein. En euh... encore... DCQ les malls ouvrent euh, complètement, donc toutes les, toutes les, tous les magasins euh, ouvrent avec des normes sanitaires nouvelles. Hein, on limite le nombre de personnes dans les magasins, etc. Euh, les restaurants euh, ouvrent également... Ben, ils n'étaient pas vraiment tous fermés depuis le 15 mars, mais disons qu'ils ne faisaient que euh, de la vente à emporter. Là, depuis le 1er juin, il euh, y a beaucoup plus de restaurants qui ont ouvert et ils font toujours de la vente à emporter. Et alors, depuis aujourd'hui, depuis le 15 juin, euh, ils sont autorisés à ouvrir un espace euh, pour manger. Donc, on peut manger désormais à l'intérieur des restaurants mais c'est limité à 30% de la capacité du, du restaurant. Donc, je pense que c'est un peu pareil euh, en Europe euh, et en Belgique. Donc là il y a une petite amélioration. Euh, au niveau des transports en commun avec des mesures de distance sociale bah, comme, comme en Europe, et il y a le, le retour des taxis, donc des, ce qu'on appelle le, le système de Uber. Euh, ici, ça s'appelle Graps. Euh, donc on peut à nouveau un petit peu recirculer dans la ville, même si on ne peut pas quitter, ou en tout cas, il est déconseillé de quitter son quartier ou sa commune. On ne peut pas dire qu'on puisse vraiment bouger à, sur de très longues distances. Mais par exemple, moi, j'avais plus de visa en or depuis quasiment deux mois. Depuis le 15 avril, j'avais plus de visa. Donc là, j'ai dû aller le renouveler et là, j'ai pu utiliser bah, le taxi pour aller euh, au bureau d'immigration qui est quand même assez loin ici, euh, dans la ville. Tout allait pour le mieux, euh, les choses allaient en s'améliorant, mais malheureusement, il y a eu un petit couac. Donc depuis le 1er juin, on constate une augmentation du nombre de cas ici à Manille de Covid. Pendant la période de, de confinement euh, total, euh, on était plus ou moins à 200, 300 cas par jour au niveau du Covid, parfois moins. Or depuis le 1er juin, depuis le passage en JCQ, euh, le nombre de cas augmentait euh, souvent 400, 500 ou 600 cas par jour. Alors vous allez me dire, euh, qu'est-ce que ça représente à l'échelle d'un pays comme les Philippines bah, Il y a 100 millions d'habitants. Pour le moment, il y a 26 000 cas de Covid déclarés officiellement, et 1 000 morts. Donc c'est vrai que ça peut paraître peu par rapport à certains chiffres européens. Si on fait le ratio, euh, je pense qu'on est plus ou moins à 0,025 de la population qui est contaminée, et c'est 0,01 de la population qui est décédée du Covid officiellement. Alors le problème ici à Mani, forcément, c'est qu'on a quasiment plus de la moitié des cas de Covid qui sont localisés ici. Ici et à Cebu, euh, Cebu, la deuxième plus grosse ville des, des Philippines. Donc forcément, la densité étant forte ici, bah, euh, il y a toujours des craintes que l'épidémie ne se propage rapidement. Et bon, on peut comprendre la crainte des autorités. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cette augmentation des cas bah, Tout simplement, peut-être est-ce dû aux mesures de déconfinement depuis le, le 1er juin. Donc ça, c'est une possibilité. Maintenant, il y a une autre possibilité aussi, c'est que comme on teste davantage les personnes euh, suspectées d'être malades, bah forcément, comme on teste plus, bah, il y a plus de cas euh, détectés. et Donc euh, euh, les chiffres euh, augmentent. Hier, hier dimanche, on a eu des sueurs froides, puisque des rumeurs ont circulé comme quoi Mani allait retourner en ECQ, donc en confinement total rumeurs qui ont été forcément propagées par les réseaux sociaux, etc. Enfin, donc on craint que le président philippin ne rétablisse euh, l'ICQ ici à, à Mani ce soir. Je vous donnerai les dernières infos en fin de vidéo. Alors forcément, il y a toute la crainte aussi de la seconde vague ici. Hein. Il y a déjà des craintes en Chine, il y a des craintes dans différents pays asiatiques, il y a des, des, des clusters, des, euh, des foyers de contamination qui réapparaissent un peu partout. Donc est-ce que la seconde vague est déjà ici à Manille je ne, je ne sais pas, on, on verra bien ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Bref, les nouvelles ne sont pas très réjouissantes aujourd'hui, et j'attends avec impatience euh, bah, l'intervention du, du président euh, ce soir, qui va nous, nous dire à bah, quelle sauce nous allons être mangés euh, pour les prochaines semaines. Alors, au niveau des euh, bonnes nouvelles, parce qu'il y en a quand même quelques-unes malgré tout, vous voyez que je suis euh, sur... Euh, la célèbre terrasse de notre résidence qui a euh, rouvert depuis euh, le 1er juin en espérant qu'elle ne, ne referme pas euh, ce soir. Il y a une deuxième bonne nouvelle dans la résidence, c'est que la piscine a rouvert également depuis quelques jours, donc on peut à nouveau un petit peu euh, euh, se détendre et faire de, de l'exercice dans la piscine et moi ça me fait euh, beaucoup de bien, donc ça c'est assez positif. Maintenant, à nouveau, si on passe en ECQ ce soir, ben, tout ça va à nouveau, à mon avis, euh, fermer. Donc euh, voilà, rien n'est gagné ici à Manille. J'essaie de ne pas trop m'impatienter ici, parce qu'aux Philippines, il faut être très patient. C'est ce qu'on m'a dit il y a quelques semaines, ne t'inquiète pas François, il faut être patient aux Philippines. Il n'y a rien qui avance euh, rapidement ici, il faut, voilà, il faut faire preuve de patience. Noël est beaucoup plus patient que moi, et moi je dois euh, apprendre à rester zen, et à ne pas subir les événements, bon, c'est un exercice, je pense, euh, dont je me souviendrai toute ma vie. Alors nos perspectives pour terminer, est-ce que nous allons quitter Mani en juillet ou août A ben, euh, mon avis, il y a 90% de chances que nous restions ici à, à Mani. Euh, tout simplement parce qu'on euh, sent bien qu'ils ne veulent pas que les gens quittent Mani pour aller euh, dans d'autres euh, îles parce qu'ils ont peur que tout ce moment, nous contaminions des îles où il n'y a pas encore de cas ou très peu de cas. Il y a d'ailleurs eu pas mal de problèmes avec ça, parce qu'il y a des travailleurs philippins qui ont perdu leur boulot, notamment euh, au Qatar, à Dubaï, etc., qui sont revenus ici, euh, qui sont retournés dans leur euh, village d'origine, euh, là où il n'y avait pas de cas, et qui ont amené des cas. Il y a moyen, mais il faut demander l'autorisation du chef du quartier, ils font un SFICA euh, prouvant que vous êtes... Euh, sain et pas porteur du virus, il faut faire un test et attention, vous quittez Manille, il faut déjà avoir son avion parce que là, il y a les vols domestiques ont repris depuis le 1er juin, mais euh, beaucoup de compagnies annulent les vols le jour même et puis même si vous avez votre avion, vous arrivez euh, bah, sur une île et généralement, enfin, c'est ce qui se passe, euh, on vous met en quarantaine pendant 15 jours dans des installations, chez Noël c'est le cas, parce que si vous venez d'une zone, par exemple, GCQ a une zone qu'on appelle MGCQ, donc c'est le dernier stade au niveau du confinement, c'est le stade le plus léger, on va dire. Ben là, vous devez aller forcément en quarantaine 15 jours. On n'a pas, pas spécialement envie d'aller en quarantaine avec Noël euh, à Inangang parce qu'on va peut-être arriver là euh, non porteur du virus et on va peut-être tomber malade euh, dans le, pendant la période de quarantaine. Donc euh, voilà, je n'ai pas spécialement envie d'attraper le Covid euh, à ce moment-là. La seule possibilité peut-être, c'est de pouvoir voyager dans l'île de Luzonne euh, autour de Mani. Il y a quand même de très très beaux endroits à voir, mais voilà, j'espère je, pouvoir au moins faire ça en juillet et en août en attendant des jours meilleurs, je l'espère. Alors il y a aussi beaucoup de personnes qui me demandent pourquoi on ne rentre pas en, en Europe et en Belgique. Bah, tout simplement parce que pour moi, rentrer en Belgique, c'est un échec. Euh, je n'ai pas envie d'un échec dans ma vie, euh, ça fait des mois qu'on prépare le projet. On morce notre chic et on espère que les choses vont s'améliorer dans, dans les prochaines semaines. Mais il est hors de question que nous rentrions avant, avant Noël de toute façon, donc euh, voilà, on garde le cap et on garde espoir. Les choses ne peuvent de toute façon que s'améliorer. Alors tout de suite pour terminer, ben, je vous donne les dernières nouvelles euh, de la situation ici après l'allocation du Président euh, d'Uterte. Voilà, de retour sur notre terrasse dans l'appartement. Euh, ben, voilà, on a les infos euh, depuis euh, hier soir minuit puisque le gouvernement a fait une communication assez tard. Euh, vers 11 h minuit, euh, ben Finalement, euh, Mani va rester en euh, GCQ, donc euh, statu quo pour le moment euh, ici, et euh, par contre Cebu, qui est une, la deuxième plus grosse ville des Philippines, elle, elle est passée d'un statut de GCQ à un statut de ECQ, donc Total Lockdown là-bas, parce qu'apparemment il y avait euh, beaucoup beaucoup de nouveaux cas dans euh, certains quartiers de la ville. Voilà, donc euh, voilà le, la conclusion de cette vidéo. On va fêter notre maintien en DCQ avec... Vous voyez, okay, un, oui, mois. oui, pardon, j'oublie également nos 5... Nos, nos 5 je peux... Five ouais et on fête également nos 5 mois ici à Manille, puisqu'on est arrivé en le Philippine. 16 aux Philippines, le 16 janvier, donc ça fait 5 mois. Donc, ça donc, va se bon, bah, allez, santé, à la suite du projet. Voilà, après ces dernières nouvelles, c'est ici que je vous quitte. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Elle était nécessaire je pense pour vous expliquer un peu la situation depuis un peu plus d'un mois puisque les derniers vlogs que nous avions réalisés datent de début mai. Et puis je voulais aussi rassurer pas mal de personnes en Belgique par rapport à la situation que nous vivons ici. Donc régulièrement je ferai une petite vidéo comme ça pour vous expliquer l'évolution de la situation ici à Manille et aux Philippines. Voilà, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses, un bel été. Euh, essayez d'oublier toute cette période un peu anxiogène et nous projeter tous vers le futur et vers des jours meilleurs. N'oubliez pas de vous abonner également à notre chaîne YouTube, on est plus de 200 maintenant, on est quasi euh, 210 je pense. Euh, donc on est très content. merci à tous pour votre soutien. Et aussi vous abonner à notre compte Instagram et à notre page Facebook. Voilà, euh, sur ces bonnes paroles, eh bien, je vous laisse et je vous dis à très vite sur Off to Bliss. Ciao ciao